Shalom. Nous allons continuer dans notre série sur l'autorité du croyant. Et je pense qu'il faut bien baser les choses pour que nous soyons d'accord. Mais non seulement d'accord entre nous, ce qui est une chose, mais en accord avec ce que la Bible nous dit. Alors j'aimerais qu'on lise dans Colossiens 2. L'épître aux Colossiens 2, chapitre 1 chapitre 2 et à partir du verset 9 je lis dans cette édition-là la Bible en français courant Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en Lui et c'est par Lui que vous avez tout reçu pleinement lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Je pense que c'est tellement important de mesurer que Christ en vous, l'espérance de la gloire, en Christ habite toute cette plénitude de la divinité. C'est tellement grand qu'on n'ose même pas le croire et pourtant Christ habite en nous, croyant, Christ, l'espérance de la gloire. Alors, j'aimerais encore insister sur ce fait que l'autorité n'est pas, pas la propriété de quelques privilégiés, on va dire, ou, ou, ou gens, euh, peut-être dans le ministère, on estime toujours que les gens dans le ministère ont plus d'autorité, ce qui n'est pas forcément vrai. Parce que l'autorité, c'est la possession de tout véritable enfant de Dieu. Ce n'est pas l'autorité qui est la mienne, c'est l'autorité de Christ. Donc tout enfant de Dieu qui a Christ qui vit en lui a donc une, une autorité spirituelle, euh, j'irais dire de bon niveau. Et cette, euh, cette autorité, en fait, fait partie de toutes les sortes de bénédictions que nous avons reçues en Christ. Et nous avons reçu cela dans la foi quand nous avons rencontré le Seigneur et que nous avons nous nous sommes appropriés en quelque sorte euh, son œuvre, ce qu'il a fait pour nous lorsque nous sommes pour remplir d'autres mots ou lorsque nous sommes simplement entrés dans l'alliance de sang qui est en Jésus Christ alors la, le deuxième point donc c'est la propriété de chaque enfant de Dieu mais il y a en fait, ce qui nous entrave, c'est euh, une, euh, une grande quantité de faux concepts, d'idées complètement erronées concernant cette autorité. La tactique privilégiée de l'ennemi, c'est de nous aveugler, de nous empêcher de voir, en fait, euh, comme Dieu voit, c'est-à-dire, il nous prive de notre héritage, nous nous en rendons même pas compte, mais. Euh, il cherche à nous aveugler spécialement sur la dimension d'autorité Parce qu'il sait que l'autorité qui nous est déléguée en Christ est contre lui Alors, euh, regardez dans 2 Corinthiens euh, chapitre 4 et verset 3 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 3 Il est dit Toujours dans la même Bible, la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. C'est vrai, mais beaucoup de croyants se laissent quand même aveugler par Satan, au lieu de dire les choses que Dieu dit, ils disent trop souvent et nous proclamons trop souvent ce que Satan voudrait que nous disions. Donc nous avons vraiment besoin de retourner à la Bible pour voir ce qui est écrit concernant cette dimension de l'autorité spirituelle donnée à chaque croyant. Je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup de conceptions erronées, c'est vrai. Par exemple, on confond en fait l'autorité spirituelle du croyant avec la plénitude de l'esprit. Donc, si on est plein de l'esprit, alors on a l'autorité. Non, pas forcément. L'autorité du croyant, elle existe avant même que l'esprit euh, rende le croyant capable de l'exercer. Euh, la plénitude de l'esprit n'est pas la source de l'autorité. La source de l'autorité, elle est en Dieu. Donc la plénitude de l'esprit, c'est autre chose que la source qui est en Dieu. Certains donc aussi considèrent que l'autorité, c'est un, un don spécifique. Qui leur est accordé alors euh, celui qui a ce don et eh bien pourrait serait rendu capable d'accomplir des miracles et des, et des prodiges et la première chose qui est qui est risible excusez moi mais c'est risible la première chose c'est qu'on pense que euh, pour chasser les démons il faut une, une autorité il faut une autorité supérieure à la moyenne alors que non regardez marc 16 qu'il est dit c'est que le premier signe qui va accompagner la foi de celui qui a cru, c'est un signe qui accompagne, eh bien, ça sera chasser les démons. Donc, Satan a tout intérêt à, à essayer de, se, de, se, de, de nous faire oublier que nous avons une entière et pleine autorité au nom de Jésus-Christ sur lui. C'est normal à la croix, Satan a été vaincu, Jésus-Christ a été vainqueur, nous sommes placés en Christ à la croix. Et c'est vrai que la plénitude de l'Esprit va permettre d'exercer beaucoup mieux l'autorité spirituelle. J'aimerais que nous lisions 1 Corinthiens 2.9 1 Corinthiens 2.9 « Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'avait jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu donc nous a révélé par son esprit tout ce qui nous est nécessaire pour la vie dans ce monde et pour euh, aller à la suite de Jésus-Christ puisque Jésus a dit que nous ferions les mêmes choses que lui a faites, et même de plus grandes. Donc nous avons bien besoin d'une autorité, nous avons bien besoin d'avoir une autorité pour exercer un certain pouvoir, et pour euh, exercer ce pouvoir, nous avons besoin de puissance. Ces notions-là, nous les verrons un petit peu plus tard. Alors, euh, il y a certains per certaines personnes... Encore une conception erronée qui pense que l'autorité du croyant, c'est quand ils sont à genoux et rampant des victoires. Non, l'autorité spirituelle qui nous est donnée, c'est pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu pour cela sur la terre. Donc, à sa suite, et selon son modèle, avec l'autorité qui nous est déléguée, au nom de Jésus-Christ, nous pouvons détruire et nous devons et nous devons nous sommes appelés à cela nous sommes appelés à accomplir la volonté du père et trop souvent nous pensons qu'accomplir la volonté de dieu c'est simplement euh, mener une vie tout à fait juste tout à fait normale tout à fait euh, pour un chrétien euh, parfaite en quelque sorte non c'est pas seulement ça ça c'est la base effectivement il n'y a que les cœurs purs qui verront dieu donc nous avons besoin d'avoir une une, une, une une vie purifiée, nous avons besoin de, de mettre en, en, en action et euh, d'avoir à notre actif, en fait, des choses justes, des pensées justes, il y, a, il y a toute une série de choses qui nous sont demandées, qui nous sont demandées en tant que croyants. Euh, le, le béaba que je répète, euh, je dis très souvent, c'est d'abord amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, mais ça c'est le béaba du chrétien. Pour pouvoir exercer l'autorité, comment, comment faire si je n'ai pas déjà mes, mes pensées qui sont clarifiées Si je, pas, euh, je ne me suis pas occupé de ce renouvellement de l'intelligence, si je ne me suis pas occupé du travail de mon âme, c'est-à-dire de mon caractère qui doit être transformé, qui doit être changé, je, je ne pourrais pas exercer l'autorité au nom du Seigneur Jésus, puisque l'autorité n'est qu'une autorité déléguée. Je n'ai pas d'autorité par moi-même. Mais j'ai l'autorité de Jésus-Christ. Donc au nom de Jésus-Christ, les choses que je vais faire et que je vais dire, je vais les accomplir en son nom et elles vont être accomplies pour la gloire de, du Père, pour la gloire de Dieu. Euh, l'autorité, c'est... Dans le Nouveau Testament, on voit, peut-être, il faudrait peut-être que je, je, je définisse... Euh, le premier mot qui est employé dans le Nouveau Testament pour parler de l'autorité, c'est exousia. Cela signifie autorité. C'est souvent traduit par pouvoir et c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Mais cherchez donc avec euh, une concordance strong. Chaque fois que vous voyez exousia, ça veut dire autorité. Parce que par exemple, quand on parle de la puissance, c'est du il, il, il y a une autre dimension. Euh, dans la version d'Arby, que j'aime bien, que j'aime bien, j'aime bien la lire en, en parallèle avec cette version au français courant, euh, il est dit, en Luc 10, 19, « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » C'est traduit... Euh, Souvent, ce verset est traduit d'une façon autrement. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. » Si on perd de vue qu'on a du pouvoir seulement par l'autorité, eh bien, nous manque quelque chose. Nous avons véritablement besoin euh, d'avoir, dans le concret de notre vie spirituelle, de notre marche de tous les jours, cette conscience que cette autorité de Christ, Christ qui habite en nous, eh bien nous l'avons en nous-mêmes, en Christ, et nous avons à l'exercer en son nom. Nous sommes ses fondés de pouvoir. Nous, sommes, nous, nous le disons souvent, nous sommes ambassadeurs de Christ. Ok, mais qu'est-ce qu'un ambassadeur Il ne reflète que le gouvernement il représente le gouvernement de là où il vient. Bien, en quelque sorte, nous sommes des ambassadeurs de Christ, c'est-à-dire que nous devons euh, refléter le gouvernement du royaume des cieux, tout simplement. Alors, il ne s'agit plus de notre propre volonté, mais de, la, pardon, de notre propre autorité, mais de l'autorité de Christ que j'accomplis, que j'exerce, je, que Comment et pourquoi Simplement parce que j'ai appris à abdiquer de ma propre volonté pour accomplir celle du Père. Quand euh, l'apôtre Paul se nomme esclave de Jésus-Christ, est-ce que vous avez réfléchi qu'un esclave du temps des Romains pouvait être une personne très très appréciée, très appréciable. Euh, elle pouvait être euh, euh, investie de charges importantes, comme l'éducation des enfants, etc. Cependant, un esclave ne pouvait jamais décider par lui-même. Il ne pouvait jamais faire sa volonté, il faisait la volonté du maître. Je crois que c'est ça qui caractérise un esclave de Jésus-Christ, et c'est pour ça que Paul s'appelle de cette façon-là, c'est qu'il ne faisait rien d'autre que ce que son père ce que le Seigneur lui disait de faire. Et Jésus nous a montré un modèle, puisqu'il est dit dans Jean, et s'est répété très souvent dans l'évangile de Jean, qu'il ne faisait rien qu'il ait vu faire à son père. Pourtant, il était fils de Dieu. Il aurait pu lui-même faire des choix et puis euh, agir par lui-même. Non. Regardez l'exemple frappant, c'est lorsque son ami Lazare, et il aimait Lazare, et Marie et Marthe, il est maître dans cette maison de Bétanie, et bien lorsque Lazare, euh, on l'avertit qu'il est, hum, qu est malade, qu'il est malade très gravement, et bien il va rester là où il est en Galilée, il va mettre du temps. Il va falloir encore plusieurs jours pour marcher. Il ne se met pas en marche tout de suite, même les disciples sont choqués. Pourquoi Simplement parce qu'il n'aimait pas son ami, mais non. Simplement le Père ne lui avait pas dit « Va ». Et le Père savait qu'il y avait un temps pour que sa gloire soit manifestée au travers de la résurrection de Lazare. Donc nous, si nous sommes des esclaves de Jésus-Christ, plus exactement on n'ose pas le dire, mais si nous sommes des disciples, nous ne faisons que ce que nous voyons faire à notre maître. Shalom, à bientôt